Histoire, elle se déroule en mars 1997 c'est l'histoire peut-être la plus étrange qui soit puisque c'est le pire suicide collectif sur le sol américain c'est surtout le plus bizarre c'est vraiment une histoire d'une étrangeté qui même si elle était fictionnelle on aurait dit vraiment du mal à y croire puisque dans un des quartiers les plus riches des états unis dans une villa deux étages piscine un tennis une villa d'un milliardaire on retrouve 39 personnes qui se sont suicidées. c'est une secte et ce qui est extrêmement étrange c'est que on les retrouve tous allongés calmement il n'y a aucun signe de violence aucun signe de lutte ils sont parfois sur des lits superposés et surtout ils sont en tenue ils ont des uniformes noirs on a posé un voile violet sur le haut de leur corps en forme de losange, ce qui leur fait comme des ailes et ils ont Vraiment le détail incongru qui avait marqué beaucoup de gens à l'époque. Des Nike noirs, euh, identiques, parfaitement neuves euh, qui sortent comme ça du voile. On dirait des espèces d'anges étranges. Et euh, ces images-là, elles ont fait euh, le tour du monde. Moi, ce que j'ai voulu faire à travers mon roman, à travers Dieu est un voleur qui marche dans la nuit, c'est justement de soulever le voile pour aller au-delà de cette espèce d'histoire de faits divers étranges et comprendre... Qui sont ces gens Qui sont ces adeptes au-delà des discours, des préjugés qu'on fait sur eux ils sont vraiment Comment est-ce on peut, dans le calme, euh, ils ont fait la vaisselle, ils ont taillé les haies, ils ont rangé tout. Comment est-ce qu'on peut, dans le calme, dans la joie, avec empressement, se donner la mort de cette manière Moi, j'ai voulu vraiment comprendre cette espèce de drame psychologique qui nous parle énormément, je trouve, aujourd'hui. L'air du complotisme, à l'air du sectarisme, à l'air de tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, sur internet, euh, à travers euh, la résurgence de certaines sectes. Je pense que cette histoire-là elle a énormément de choses à nous apprendre. Et je dirais que ce qui est marquant dans cette histoire, justement, c'est que quand on soulève le voile, on se rend compte que ces gens-là, mais ben, ils nous ressemblent beaucoup. Ils nous ressemblent parce que finalement, ils sont un peu comme nous, ce sont pas des idiots, ce sont pas des gens juste vulnérables, ce sont souvent des gens qui partaient très bien dans la vie, qui avaient beaucoup d'ambition et qui avaient surtout un grand idéalisme qui voulait plus de la vie, qui voulait euh, qui avait une utopie, qui avait des rêves et ces gens-là finalement que leur est-il arrivé Et le fait est qu'on se pose cette question de notre ressemblance, plutôt que de notre dissemblance, de ne de pas de les considérer uniquement comme des étrangers, ça fait qu'on se pose des questions sur nous-mêmes, sur l'âme humaine. Et je trouve que c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est ce que je voulais faire avec ce roman, c'est vraiment aller vers l'étrange et trouver le familier, trouver justement ce point de connexion qui nous trouble. Et je pense que quand ça nous trouble, c'est une bonne chose.